On avait l'idée d'apporter de la musique dans la rue en fait et on avait l'impression que ça pas beaucoup fait. Il y a beaucoup de choses qui avaient été apportées dans la rue, des pochoirs, du graphe, euh, dans ce qu'on appelle le, de manière générale le street art. Et nous on a voulu apporter de la musique dans la rue. Donc on a commencé par mettre des partitions avec des notes de musique, donc si on savait lire ça faisait un peu de musique. Et puis euh, on est arrivé euh, comme ça dans nos recherches et nos expérimentations euh, sur les boîtes à musique et là qui sont carrément interactives. Et... Karim Amida et Jérôme Salnave, qui ne peuvent plus partager leur musique en concert depuis 2020, ont trouvé un nouveau moyen. Et aujourd'hui, le studio de musique de l'ISCPA a le droit à sa boîte à musique. On la pose en intérieur, cette boîte, parce qu'elle est spéciale. C'est une collaboration avec un artiste qui s'appelle honnête. Euh, C'est pour l'anniversaire du grand pianiste Herbie Hancock. Et cette boîte-là, on ne la pose pas dans la rue. On la pose que en intérieur, dans des endroits euh, qui sont des endroits importants pour nous. Dédiée à Herbie Hancock, cette boîte à musique est posée dans un lieu qui fait sens pour le compositeur. Il y a un nombre d'exemplaires qui est très limité et euh, on l'a posé à l'ISCPA parce que euh, ça vient euh, illustrer et marquer euh, notre rencontre ici. Ça vient illustrer aussi le, le, la bonne relation qu'on a eue avec eux. Euh, quand j'ai proposé de construire un studio, il y a eu un engouement tout de suite et on a travaillé de concert. Et ça continue encore. On revient ici intervenir, on fait quelques enregistrements. Euh, C'est un lieu d'apprentissage aussi. Et toutes ces raisons ont fait qu'on voulait poser une de ces boîtes euh, d'anniversaire pour Abian coq, Donc il n'y a pas beaucoup d'exemplaires on voulait en poser une ici à l'ISCPA.